Un groupe de nombres cachés dans la ligne 1 2 3 5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 Nombre caché dans la colonne 4 Nombre isolé et nu Nombre isolé et nu Nombre isolé et nu Nombre isolé et nu